Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de l'outil Géniali. Cette plateforme euh, m'a permis de recréer du lien avec euh, un des élèves de ma classe euh, pour qui c'était compliqué de faire classe à distance puisque la maman ne lit pas le français, euh, ne lit pas tout court d'ailleurs. Et donc, euh, souhaitant l'accompagner au mieux euh, à distance, euh, j'ai utilisé la plateforme et vous allez voir qu'elle simplifie vraiment la tâche des enseignants. Juste une petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet pour vous dire que j'utilise la version gratuite. Donc euh, voici la présentation de ma classe à la maison euh, qui vient de se terminer. Euh, ça se présente un petit peu sous la forme d'un diaporama. Donc pour ceux qui connaissent et utilisent PowerPoint, c'est vraiment le même genre de système. On a donc sur la gauche euh, toutes les pages des diapos qu'on peut faire défiler, qu'on peut faire bouger, euh, déplacer en fait à l'intérieur de son Géniali. Voilà, très facilement, c'est un glissé. Et puis donc une grande page qui nous permet de travailler plus confortablement avec euh, des étiquettes qui sont amovibles et qui peuvent se regrouper pour des actions communes. Alors je vais passer en aperçu pour vous montrer euh, ce que ça donne côté élève. Donc... Euh, il y a ici des boutons qui sont actifs et d'autres qui sont inactifs. Par exemple, ceux qui sont là euh, gigotent, on va dire, quand on passe la souris dessus. Mais je n'ai pas rajouté d'action. Il y a ces boutons de son qui, eux, par contre, euh, ont une action quand j'appuie dessus. Donc, le but là, c'était d'expliquer simplement l'utilisation de chaque petit bouton. Par exemple, celui-ci. Clique. Voilà, c'est tout bête, hein, mais c'est vrai que pour certaines familles qui ne sont pas familières avec le numérique, c'était le petit plus. Celui-ci. Clique pour lire le travail ou pour le réaliser sur un cahier ou une ardoise. Voilà, donc je ne vais pas tous vous les faire. Hein. Euh, ici, ce sont simplement des images. Et puis donc, euh, là, on avait un accès euh, directement aux différents jours euh, de la semaine. Donc en cliquant ici, je peux voir quels sont les boutons justement qui sont actifs, ceux qui permettent d'activer un lien. Donc je clique sur le mardi pour vous montrer... Et donc, on arrive sur euh, la page de présentation de la journée. Donc, euh, sur cette page, j'ai choisi euh, de remettre des petites choses qu'on qu avait l'habitude de voir en classe, à savoir euh, un nid de <rire> puisque en ce moment, elles sont en train de couver. Euh, et donc, on regardait ça en classe. Et puis, euh, un lien vers un volcan. Euh, qui est actif, et enfin, un... alors ça c'est la petite activité que je fais à peu près deux fois par semaine, euh, c'est le rituel musical de Loustix, que je remercie énormément parce que son rituel est juste génialissime, entre parenthèses. Euh, donc voilà, ça a amené sur une journée de, de son diaporama, qui est d'ailleurs réalisé sous Géniali. Euh, comme j'ai deux niveaux, j'ai donc fait comme euh, en classe, hein, deux, deux côtés de, de travail. Et donc en, cli en cliquant sur le petit doigt qui correspond au niveau, on arrive sur le travail en question. Donc voilà, par exemple, pour euh, des élèves qui ne seraient pas lecteurs, euh, c'est très visuel. On a à la fois euh, l'image euh, et à la fois du son. Les petits numéros euh, permettent de savoir dans quel ordre on, on fait les choses, un peu comme une feuille de route. Euh, j'ai choisi d'ajouter les petits pictos, pareil, je crois que c'est Loustix aussi qui avait montré ça et j'ai trouvé ça vraiment super bien, pour dire, euh, ben là tu peux faire ça tout seul et ici tu auras besoin d'un adulte euh, ou de quelqu'un en tout cas pour, euh, pour te faire travailler. Euh, J'ai rajouté aussi euh, ces petits pictogrammes pour dire que je voulais avoir une petite photo, euh, puisque j'utilise Classroom. Et donc, euh, une fois que le travail était réalisé, les parents devaient m'envoyer une photo du travail. Et ici, euh, pour dire qu'il fallait s'enregistrer sur la lecture et m'envoyer le son. Voilà, donc euh, le, le petit son qui est au-dessus permet de savoir exactement euh, de quoi il en retourne dans l'exercice ou dans le travail attendu. Euh, ici, vous voyez que ce petit œil, il permet d'ouvrir <coughs> tout simplement un, une, toute, une toute petite fenêtre parce qu'il n'y a pas besoin d'en de, faire trois tonnes non plus. C'était juste pour visualiser qu'il fallait travailler sur le cahier orange et qu'il fallait recopier euh, les mots qui sont écrits ci-dessous trois fois. Donc pareil, c'est un petit travail que je donne habituellement en classe. On voit que le petit chemin se continue et qu'il faut donc cliquer sur la flèche pour avancer sur la page suivante. Euh, on arrive à d'autres petites choses à faire, un chronomètre, Donc, euh, je vous fais écouter le son juste par curiosité. Tu vas avoir 3 minutes pour calculer un maximum d'opérations. À chaque fois que tu trouves le résultat, déplace l'opération dessus. Donc ça, euh, ça a été un travail de longue haleine et euh, je ne peux pas dire que je sois hyper satisfaite du résultat. Je vous montre quand même. Voilà, donc euh, le chronomètre se déclenche et euh, on peut euh, manipuler les étiquettes et les mettre à l'intérieur euh, de chaque bande verte. Euh, donc, je vous montre, j'essaye d'aller vite pour vous montrer combien je suis douée. Et attention, pour le dernier, token. voilà, avec un petit gif qui me dit bravo en plus, je suis trop forte, j'ai fait ça en moins de 3 minutes, hein, vous avez remarqué, j'espère. Voilà, donc euh, ça c'est pareil, c'est avec euh, Escape, il y a des explications pour réaliser ce genre de, de choses. Ça se fait avec n'importe quel euh, support, hein, que ce soit euh, euh, des mots ou, ou des nombres. Euh, c'est des glissés, déposés dans des cases, toute une programmation déjà très bien pensée. Euh, mais bon, voilà, c'était euh, une des premières fois pour moi et... Euh, c'est bien, mais ça prend beaucoup de temps pour, euh, pour ce que c'est au final. Donc euh, à voir. Euh, ici donc euh, ça permettait simplement de retourner sur le lien de classe numérique d'Orphys et d'accéder donc au compte élève. Euh, voilà pour qu'il retrouve le lien plus facilement. Et donc pour indiquer que c'était terminé, j'ajoutais une petite page de fin de feuille de route. Voilà, la petite maison pour revenir au départ. Un dernier petit aperçu, maintenant côté CE1. Donc, je vais passer à jeudi pour changer un peu. Voilà, jeudi, donc j'avais changé et euh, j'avais rajouté un petit lien vers le héros du jour. Donc ici, toujours le même principe, le petit micro pour indiquer que j'attends la lecture sur Classroom. Euh, des petits mots quand même d'explication ici on a un lien euh, vers euh, une vidéo euh, pour pouvoir comprendre l'imparfait voilà, avec euh, les fondamentaux toujours classe numérique ici je passe à la page suivante euh, et donc là un autre système de de possibilité pour afficher du texte. Donc euh, tout à l'heure, vous avez vu, lorsque je passais sur le petit œil, ça ouvrait une petite fenêtre au-dessus, hein, pour le cahier orange, ou là, par exemple, pour voir en plus grand de quel problème il s'agit. Euh, là, en l'occurrence, il faut cliquer dessus, et ça ouvre une fenêtre entière, et j'ai pu, comme ça, présenter l'exercice à réaliser. Voilà, et toujours pareil, la petite flèche hein, qui permet de dire qu'on a terminé le travail, et puis un petit plus à rajouter, alors ça c'était le petit bonus, si vous avaient envie de faire quelques petits mouvements sportifs, euh, voilà c'était le petit côté rigolo. Voilà pour la présentation de mon Géniali Classe à la Maison, en espérant qu'il qu vous ait donné quelques idées, et que vous lanciez à votre tour sur cette plateforme qui est vraiment très très efficace. Bonne utilisation